Gloire à Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté. Reçois la gloire papa, reçois l'honneur. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer, béni sois-tu. Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, tu règnes au ciel des cieux reçois l'adoration, shalom Nancy, que Dieu te bénisse Nancy, shalom, shalom à chacun d'entre vous, shalom Micheline, Alléluia, soyez bénis, Dieu est fidèle, nous célébrons sa fidélité, nous bénissons son nom, nous, nous le remercions pour le souffle de vie, nous le remercions pour sa grâce et sa miséricorde encore, merci Seigneur, pour le souffle de vie, merci Seigneur, pour cette plateforme où nous venons chaque soir te célébrer. Seigneur, c'est toi que nous venons adorer chaque soir. C'est toi que nous venons élever chaque soir. C'est toi que nous venons chanter chaque soir. C'est toi que nous venons contempler chaque soir. Ce soir encore, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant ton autorité, devant ta majesté. Nous vous prosternons devant ton trône de gloire. Sois élevé papa, sois béni papa, sois magnifié papa, sois exalté papa. Nous ne nous ne cesserons jamais de te célébrer. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, reçois notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci pour tous nos enfants qui ont été admis aux examens, aux examens du CEP, du BPC, du BAC. Nous voulons te dire merci pour nos pour certains enfants qui n'ont pas été reçus. Seigneur, tu as dit en toute chose de te rendre grâce. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Le Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien reçoit la gloire. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Ô oh, Seigneur, béni sois-tu papa. Jésus, nous élevons ton nom. Toi qui as dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi qui as dit je suis le bon berger. Toi qui as dit je suis le pain de vie. Toi qui as dit je suis l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le Dieu éternel, ton règne n'a point de fin, le Dieu véritable, le roi immortel, le roi invisible, le Dieu tout-puissant, celui qui dit et la chose arrive, sois célébré ce soir, sois magnifié ce soir, sois exalté ce soir. Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant qui tout genou fléchit soit célébré. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom, papa. Nous sommes venus encore te dire merci. Seigneur, nous sommes venus déposer, déposer, déposer tout fardeau devant toi. Nous sommes venus nous répandre notre âme devant toi. Nous sommes venus recevoir la paix. Recevoir la joie. Nous sommes venus recevoir ton amour. Sois célébré, sois célébré, sois célébré. Tu es digne de recevoir la louange. Sois magnifié, Papa. Merci pour chaque adorateur. Merci pour la vie de chaque adoratrice. Merci pour les six constants de chaque adorateur, chaque adoratrice. Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous célébrons ta majesté. Tu es Dieu, reçois la gloire. Tu es Dieu, reçois l'honneur. Dieu reçoit la louange. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Ce soir encore nous plaidons le sang de Jésus. Jésus a été blessé pour nos péchés. Jésus a été blessé pour nos iniquités. Jésus a payé le prix pour nous. Il est mort à notre place. Car le salaire du péché c'est la mort. Jésus est mort pour nous. Ô oh, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu c'est nous pécheurs qui méritions la mort. Mais Jésus nous a donné sa justice. Ce soir, nous déclarons que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te lèvons, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, prend toute la place. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. « Cet esprit vient nous remplir de toi, cet esprit. Oh, cet esprit vient nous remplir de toi, cet esprit. » cet esprit vient exécuter le plan de Dieu pour nous ce soir Viens exécuter la volonté de Dieu pour nous ce soir cet esprit nous nous humilions devant toi cet esprit esprit de vie esprit de sainteté esprit de pureté esprit L'esprit qui a écrit dans les morts, je veux te dire merci, Seigneur. Le, le dimanche je ne pouvais pas marcher, le lundi je ne pouvais pas marcher, le mardi je ne pouvais pas marcher, mais c'est le Dieu qui était à mon côté. C'est toi l'esprit qui a écrit dans les morts. Tu m'as rendu la vie, tu as rendu la vie à mon côté, tu as rendu la vie à mes anges. Oh Seigneur, reçois la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité Hmm. Je bénis ton nom. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Chaque adorateur se dit, déclare ce soir que ton âme bénit l'éternel. Et que tout ce qui est en toi bénisse son saint nom. Ton âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui s'agit de bien ta vieillesse, de ta bouche et que te fait rajeunir comme l'aigle. Oh Seigneur, c'est toi seul. C'est toi seul qui nous défends. C'est toi seul qui est de notre côté. C'est toi seul qui a quitté ton trône de gloire et de miséricorde pour descendre sur la terre. C'est toi seul qui est venu t'identifier à nous. Tu es venu prendre notre place à la croix. Tu es venu prendre notre place dans la boue. Tu es venu prendre notre place dans l'ignominie. Tu es venu prendre notre place dans la mort. Et l'Esprit qui a été écrit notre mort demeure en nous. Tu rends la vie à nos corps mortels. Oh Seigneur, reçois toute la gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour le miracle de guérison que tu as opéré dans ma vie. Merci de te souvenir, Seigneur, de chacun d'entre nous. Seigneur, merci de te souvenir de chacun d'entre nous. Si chacun, quel que soit le bobo de chacun, la maladie de chacun, Seigneur, étends ta main toute puissante. Étends ta main toute puissante, car tu es tout pour moi. Éternel, mon Dieu, tu es ma guérison. Éternel, mon Dieu, tu es mon protecteur. Éternel, mon Dieu, tu es mon défenseur. Éternel, mon Dieu, tu es mon pourvoyeur. Tu es le pain de vie. Tu es celui qui donne la vie. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire reçois la gloire, oh Seigneur j'étais bombardé Seigneur par des idées négatives Satan me donnait toutes sortes d'idées oh mais Seigneur, quand je suis allé faire la radio Seigneur, le médecin a dit oh Seigneur, tu n'as rien Père, reçois la gloire Père, reçois la gloire, c'est toi seul c'est toi qui as opéré ce miracle là « Béni sois-tu, Seigneur !»« Merci, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, que tu propages, »« Que la guérison qui se répand sur cette plateforme ce soir. »« Merci, Seigneur, de toucher chacun. »« Merci, Seigneur, de relever chacun. »« Merci, Seigneur, rembosser que Makka, regardez Regé de corobosatara, Cet esprit, l'esprit, la parole d'ici, si l'esprit de ce qui est écrit dans les mort demeure en nous. »« L'esprit de ce qui est écrit dans le mort rendra aussi la vie à nos corps mortels. » Cet esprit déverse la vie ce soir. déverse la vie. La vie, remba sa kaya bakuri maka. la vie, yé te poni maan. Rebosse kaye bakuri maka yé bakuri maka. la vie, re kete para makolya. Oh ramasse kete poni maka yé bakuri maka. Oh ramasse kaye bakuri maka yé maan. Oh ramasse kete para maka skende de bakuri maka. Oh Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te recommandons co les enfants, le petit-fils de Mariam. Seigneur, que ta main le localise. Communique la vie. Oh Seigneur, là où les cellules ont été affaiblies, Seigneur, donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Seigneur, donne la vie. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acquiert-nous, C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi le dispensateur de la vie. C'est toi le donneur de vie. Oh, tu as dit, je suis le pain de vie. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est toi la vie. En, en toi se trouve la vie. En ta parole se trouve la vie. C'est toi la vie. Nous célébrons la vie ce soir. Oh, le Seigneur de la vie reçoit la gloire. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Adorateur, Adoratrice, ce soir, nous sommes avec le chant le chante Franklin, qui n'a pas pu effectuer son passage correctement, samedi passé. Allez, nous allons adorer le Seigneur ensemble ce soir au nom de Jésus. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel fidélité. Je chanterai Chanterai ta fidélité. fidélité Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Sur ma bouche, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai, je chanterai ta fidélité.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 Tu es plus grand que ce lo que l'on dit. Tu es plus grand que ce lo que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. L'homme a dit qu'il n'y avait plus de soi pour moi, que mon avenir était bafoué. Que je t'aime pour échouer. Mais quand tu t'es revenu à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire. Au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent. Tu es merveilleux.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 L'évation à Jésus, il mérite l'élévation. Adoration à Jésus, il mérite. L'adoration Il est le Dieu dont L'amour est grand Il est le Dieu dont La puissance est grande Ce qu'il a fait pour moi est si grand, il mérite l'élévation. Ce qu'il a fait pour moi à la croix est si grand, il mérite l'adoration.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 L'adoration Ce qu'il a fait pour moi à la croix Est si grand Il mérite l'élévation il est tout pour moi, oh, Agneau de Dieu, oh, Il est tout pour moi, oh, Jésus Tu es tout pour moi, oh, Agneau de Dieu, oh, Tu es tout pour moi, oh, Jésus Tu es ma guérison, Agneau de Dieu, oh, Tu es tout pour moi, oh, Jésus Je n'ai personne devant moi, je devant moi, Personne derrière moi, toi tu es tout pour moi oh oh, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi oh.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 Emmanuel, tu es tout pour moi, oh Jésus, tu es tout pour moi, oh El oh, tu es tout pour moi, oh Jésus, tu es tout pour moi, oh Abba Père, tu es tout pour moi, oh Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi,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 tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es ma solution, agneau de Dieu, oh, tu es ma solution, Jésus, tu es mon réconfort, agneau de Dieu, oh, tu es mon réconfort, Jésus, tu es ma délivrance. Agneau de Dieu, oh, tu es ma délivrance, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Oh, Agneau de Dieu, oh, tu es mon sauveur, Jésus. A toi seul la gloire et l'honneur Je lève les mains pour t'adorer Et je bénis ton saint nom Tu mérites la gloire et l'honneur je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Nous te rendons la gloire ce soir. Oui, et' Elona, les mains levées, nous t'adorons et bénissons ton saint nom, car tu es grand. « Tu fais des miracles si grands, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Car tu es grand Seigneur, tu fais des miracles si grands, il n'y a personne comme toi. » Il n'y a personne comme toi Dieu qui gagne l'alliance Il n'y a personne comme toi Alpha, Omega, Omega Il n'y a personne comme toi Dieu qui garde l'alliance Dieu qui garde l'alliance Il n'y a personne comme toi Alpha, Omega, Omega Il n'y a personne comme toi Et toi le bon berger il n'y a personne comme toi Toi la solution Il n'y a personne comme toi Toi mon bouclier Il n'y a personne comme toi Alpha, omega, omega, il n'y a personne comme toi, oh. « Toi la résurrection, il n'y a personne comme toi. »« Jésus de Nazareth, il n'y a personne comme toi. »« Toi le guérisseur, il n'y a personne comme toi. » Toi la manne cachée, il n'y a personne comme toi, Jésus le pain de vie, il n'y a personne comme toi, la parole fait cher, il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tous chez nous fléchions. Oh. À la mention de ton nom, toute langue confesse. Que tu es le Dieu qui gagne l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui gagne l'alliance. Dieu qui gagne l'alliance. Il n'y a personne comme toi, ô oh, Jésus. Alpha Omega.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 Il n'y a personne comme toi. Et Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi, Alpha, Omega, il n'y a personne comme toi Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ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 Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter. Pour sa gloire, ta mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma foi, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même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 Pour la terre et le ciel c'est Jésus-Christ. Bientôt, bientôt, adieu, chaud ce montaire. Loin de vous, je prends des ailes vers les demeures éternelles vers Jésus-Christ. En avant, tout en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, en avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant Nos âmes sont la prière L'amour persévérant Il est ressuscité Il est ressuscité oh. Il est ressuscité il a ressuscité, il a ressuscité. Il a ressuscité, il a ressuscité. Oh, il ressuscité, il ressuscité. Il Alléluia, Amen Alléluia, Amen oh, Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Il est vivant Comme il nous l'a prédit Alléluia, amen. Dans sa parole, c'est là que vous le verrez. Il est vivant comme il nous l'a prédit. Allez dans sa parole, c'est là que vous le verrez. Allez dans sa parole, c'est là que vous le verrez Il est vivant comme il nous l'a promis Allez dans sa parole, c'est là que vous le verrez qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur Jésus mon Rédempteur Devant toi tout je nous fléchira Au oh, roi vertu de gloire Seigneur Seigneur mon Dieu tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi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 Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta pensée. Merci pour ton serviteur. Franklin, reçoit toute la gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est lui, lui seul que nous avons, en toute situation, en toute circonstance. C'est lui seul que nous avons, c'est Dieu seul. C'est lui seul, c'est Jésus seul que nous avons. Il est notre pilier. Et comme on dit dans la chanson, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma foi Oh Jésus Tu, tu es, es le pilier qui, qui tient, tient ma foi Seigneur Jésus Tu es, tu es le pilier qui tient, tient ma foi Seigneur, Seigneur Jésus tu, tu es le pilier tient, qui tient ma foi Jésus est bon, Jésus est fidèle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 nous ne pouvons rien faire. Il dit, il est, il est le cèpe. Le cèpe, c'est la, la vigne. C'est la, la plante qui produit les raisins. Et nous sommes les sarments. Il dit, nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont les branches. Les branches sur lesquelles seront formées ou bien sur lesquelles sont formées les raisins. Jésus dit. Il a dit beaucoup de choses. Jésus s'est présenté plusieurs fois. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis le bon berger. Il dit il a dit beaucoup de choses. Alléluia. Ici, il nous dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Parce qu'il y a une seule plante et plusieurs branches. Une seule plante, une seule origine, c'est-à-dire un seul tronc et plusieurs branches. Il dit celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Il a dit vous. C'est plusieurs. Maintenant, il, il revient au singulier pour dire celui qui demeure en moi. Il peut avoir plusieurs branches. Il y a une branche qui peut se casser. Il y a une branche qui peut sécher. Il dit celui qui demeure en moi, alors que demeurer ça veut dire rester longtemps, ou bien rester pour toujours. Il dit celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. Je vois cela comme la connexion. C'est-à-dire qu'on a établi une liaison, une liaison mutuelle. Il dit, celui en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et quand tu regardes, le mot fruit n'est pas au pluriel. Parce qu'on dit le fruit de l'esprit, il y, y a plusieurs fruits, mais on dit le fruit de l'esprit. Il dit, vous portez beaucoup de fruits. Car sans moi, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia Il dit sans lui Et aujourd'hui on sait qu'il est parti Et le même Jésus a dit Il est avantageux pour vous que je m'en aille C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Il nous présente le Saint-Esprit Qui est Dieu C'est-à-dire que Jésus est Dieu en forme, en, dans, la, dans une forme humaine Dans une forme physique et le Saint-Esprit, c'est Jésus sans la forme physique. Amen. Il dit car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les gens peuvent prendre des décisions. Les gens peuvent, prendre des, des, des, des gens peuvent faire des programmations. Mais s'ils ne sont pas... Il dit, il dit sans moi, tout le monde voit dans ce monde-là que les activités sans Dieu mènent à la mort, à la violence à la haine, à la guerre, à la déchirure. Mais il dit sans moi, parce que lui, Jésus, il est l'amour, il est la vie, il est la substance qui, qui coule, c'est la sève. Il est la vie qui coule dans les branches pour pour donner des fruits. C'est-à-dire que même, même nous-mêmes, quand, quand nous utilisons un appareil électronique, et quand on voit qu'on commence à être à 10%, à 8%, on, commence à, on, on, on se débrouille. On se débrouille pour que la connexion, pour que l'appareil ne s'éteigne pas. On va vite brancher le portable. On va vite brancher le portable pour que l'énergie qui sort d'électricité entre dans le portable pour le charger. Jésus dit, je suis cette énergie. Et il dit, il dit celui qui demeure en moi, c'est la communion. C'est l'intimité que nous établissons avec Jésus. Chaque soir et chacun de nous dans sa vie personnelle, l'intimité que nous établissons avec Jésus. Ah, il, il, parce qu'il dit, sans moi, vous ne, pouvez, vous ne pouvez rien faire. Il dit, au oh, moins, si Jésus, si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, il veut dire qu'en lui, il n'y a pas de chemin. En lui, tous les chemins qui, qui peuvent être des chemins, Mène à la catastrophe, mène au désastre, mène à la mort, mène à la perdition. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus dit, oh lui, oh lui la vérité, c'est le mensonge. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit, quand, quand vous restez connecté avec moi, vous recevez la puissance. Il dit, je suis celui qui donne la puissance. Il dit, ne vous attachez pas seulement à moi. Parce que quand on s'attache, quand on s'attache, quelque chose peut détruire l'attachement. Une situation extérieure peut détruire l'attachement. Mais quand tu es connecté, quand tu es connecté, vous devenez un. Quand tu es connecté, vous devenez un seul courant. C'est-à-dire que la, le même amour qui coule dans le cœur de Jésus, coule dans ton cœur. La même paix. Cette paix-là, quand, quand, quand, quand les fleuves, quand les montagnes, aiment, quand les... Quand le vent soufflait Quand la tempête se levait Cette paix qui était en Jésus Et puis on dit, il, il dormait dans la barque On dit, l'eau remplissait la barque J'ai dit, mais Jésus même, il peut dormir Jusqu'à ses habits ils sont mouillés, il ne pas Mais la paix que Jésus avait dans son cœur Cette paix-là, nous la recevons aussi Nous traversons des. Chacun d'entre nous traverse des expériences douloureuses Il y a des expériences difficiles que nous traversons mais si seulement nous restons attachés au Seigneur, il nous donne la grâce. Il nous donne la force de tenir. Parce que ces expériences-là ont une date de péremption. Alléluia. Mais Jésus, il demeure éternel. Amen. Et Jésus, il pourvoit la paix. Il pourvoit la. Celui qui donne la foi, il dit et celui qui se confie à l'éternel renouvelle leur force. C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle Alléluia C'est lui qui donne la vie La vie La vie dans les branches Pour que les branches Pour que les branches produisent du fruit Jésus Jésus nous communique la vie Il dit sans lui on ne peut pas vivre Sans lui on ne sait pas vivre Alléluia parce que comme la Bible dit, il y, y a un chemin large. Mais la fin de ce chemin, c'est la mort. Et il y a un chemin étroit. Et la fin de ce chemin, c'est la vie éternelle. Donc si on n'a pas le bon berger pour nous conduire dans le bon chemin, on va s'égarer. Alléluia. Et donc Jésus est en train de parler ici de notre allégeance. Notre allégeance à sa parole. Notre allégeance à notre vie d'adoration. Notre allégeance à notre vie, à notre, à notre, à notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Et Jésus, en nous connectant à lui, il nous donne accès. La connexion donne l'accès. Quelquefois, tu demandes ton mot de passe. Notre mot de passe est J-E-S-U-S. -S -S. Alléluia. Notre mot de passe est J-E-S-U-S. -S ça nous donne l'accès au trône. Ça nous donne l'accès à la famille de Dieu. Alléluia. Et Jésus est éternel. Son amour est éternel. Sa puissance est éternelle. Sa paix est éternelle. On peut vivre des moments de difficulté. Mais quand ces moments-là vont s'arrêter ou bien s'arrêtent, on va continuer à avoir la paix. Alléluia. Il dit une heure dans ses parvis. Ou bien un jour vaut mieux que mille ailleurs Alléluia Nous avons besoin de lui Nous avons, nous avons besoin qu'il soit le centre de notre vie Nous avons besoin qu'il soit le pilier qui soutient notre vie Le pilier qui soutient notre foi Le pilier qui soutient nos lendemains Le pilier qui soutient notre destinée Alléluia Parce que sans connexion sans connexion, c'est la mort. Sans connexion à la vie, c'est la mort. Il est la source. Il est la source. Et en lui se trouve la patience. En lui se trouve la maîtrise de soi. Même quand on l'accusait, il est resté bouche bée. Même quand on l'a giflé, ces petits soldats. Ces petits soldats qui sont... Quand il a dit, qui cherchez-vous à gestémaner, il a dit, c'est moi. La Bible dit, quand il a dit, c'est moi, ils sont tombés. Ces petits soldats qui sont accaparés de Jésus parce qu'il s'est à... livré lui-même. Parce qu'il s'est livré lui-même. L'ont giflé, il n'a rien dit. Amen. Et Jésus, il prend le temps de nous émonder. Il prend le temps d'enlever dans notre caractère ce qui doit être enlevé. Il prend le temps d'enlever dans notre identité ce qui n'est pas conforme à son identité. Il pense dans la prière. Parce que quand tu pries, et, et, la prière aussi, et la prière aussi est un moyen de connexion. La prière est un moyen de communication. La prière est un moyen de rester connecté à, à Jésus. Alléluia. Et dans la prière, dans la prière, nous venons répondre nos âmes. On peut se cacher de son frère. On peut se cacher de sa soeur. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Nous sommes nus devant le Seigneur. Il sont nos cœurs. Il sont nos reins. Il connaît nos pensées. Alléluia. On ne peut pas se cacher. Amen. Et en restant avec lui, nous recevons la nourriture qu'il faut pour nos âmes. Nous recevons la nourriture qu'il faut pour nos cœurs. Nous recevons la nourriture qu'il faut. Pour nos pour chaque situation nous recevons pour chaque moment c'est-à-dire que il est avec nous il est avec nous dans les moments de pleurs quand nous pleurons il est là il est avec nous quand c'est difficile quand on ne sait pas quoi faire quand on ne sait même pas quelle décision prendre il est nous sommes connectés nous sommes attachés nous sommes liés Alléluia! Devant n'importe quel défi qui est devant nous, devant n'importe quelle situation qui semble insurmontable, Jésus est là. Ça m'a fait penser, ça m'a fait penser aux enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit, Dieu dit, il a entendu les gémissements que font, font, font pousser les Égyptiens aux enfants d'Israël. Dieu était là. Dans, la, dans les affaires difficiles. T'as dit que dans la dureté de l'esclavage, Dieu était là. Lui-même, il dit, il a endossi le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Il y a des moments où tu penses que telle personne peut t'aider et puis ne t'aide pas. Ça te fait un peu mal. Tu commences à avoir des ressentiments. Tu commences à avoir un peu de rancune dans ton cœur. Toi seul, tu gères ça dans ton cœur. Tu ne dis pas la personne, mais Jésus voit ça. Dieu dit... Dieu dit, il en déçut le cœur de cette personne-là pour faire éclater sa gloire. Il y a des moments où tu penses que telle personne peut t'aider, mais c'est Dieu qui va faire éclater sa gloire, c'est Dieu qui va te faire sortir de cette situation, c'est Dieu qui va faire un chemin, là il n'y a pas de chemin. Mais pendant ce temps, reste connecté à Dieu. Même si tu veux pleurer, tu peux chanter, puis tu pleures. Tu peux prier, tu pleures. Mais tu, tu, tu, tu, veux, tu vas dire à Dieu Nous sommes ensemble pour toujours Nous sommes ensemble pour toujours Parce que tu sais que Il, il, il est capable De mener toutes choses De faire concourir toutes choses à ton bien Et Dieu utilise n'importe quelle situation Elle peut être douloureuse Comme heureuse pour te bâtir Moi moi j'ai connu des moments douloureux, je connais des moments douloureux Mais je dis toujours que ce n'est pas ce moment douloureux là qui va gâter ma relation avec Dieu Alléluia Quels que soient les événements douloureux, mon cœur reste ferme sur Jésus Je peux crier Jésus, même quand j'avais mal aux pieds, pour me lever de mon lit pour aller dans les toilettes la nuit il faut que je confesse, il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et par ses blessures, je suis guéri. Il il ce sont mes souffrances qu'il a pris. Il s'est de mes malades, de mes douleurs Qu'il s'est chargé. C'est ces paroles-là que je confessais. Ce sont ces paroles-là sur lesquelles je m'appuyais en boitant pour aller dans les toilettes. Ce sont ces paroles-là que je confessais. C'est-à-dire que la, la maladie est là. C'est-à-dire que comme, comme notre Seigneur nous a dit, la réalité n'est pas la vérité. La douleur était immense. Je n'avais pris aucun anti-inflammatoire. Mais je savais que dans la Bible, on dit si l'esprit de ceux qui s'écrit entre les mois habite en moi, il rend la vie à mon corps mortel. Je savais qu'il y avait une parole sur laquelle je pouvais m'appuyer. Je savais qu'il y avait une parole qui, qui, qui, qui, qui pouvait me soutenir dans la douleur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu veut donner à chacun, à chacun un témoignage. Restons enracinés en lui. Restons fondés en lui. Restons connectés à Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais Jésus, il ne passera pas. Alléluia. Jésus et la terre passeront, mais Jésus, il ne passera jamais. Jamais, jamais, jamais. Et il y a toujours un jour, un jour, il y a toujours un jour, un jour Jésus est arrivé chez, chez Jairus, sa fille est ressuscitée. Un jour Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda, un paralytique de 38 ans est, est, est guéri. Un jour Jésus a rencontré une veuve qui avait son fils unique. Qu'on était en train d'aller enterrer. Jésus a fait arrêter la procession funèbre. Jésus a ressuscité. Il y a toujours un jour. Il y a toujours le jour de gloire. Il y a toujours un jour où Jésus intervient. Il y a toujours un jour où Jésus fait casser sa gloire. Restons connectés à Jésus. Restons connectés à Jésus. Quelle que soit la circonstance. Restons connectés à Jésus. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Il dit, si quelqu'un est en peine qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie qui chante. Il sait qu'il y a tous ces événements-là. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Quand nous disons Dieu est bon, ce n'est pas pour les autres. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous devons vivre ces expériences-là. Alléluia. Nous-mêmes, il nous émonde. Il enlève ce qu'il doit enlever. Il enlève ce qui empêche que le fruit, que le fruit soit beau. Alléluia, il y a des moments, Dieu sait que tu as un caractère Si quelqu'un te fait du mal En tout cas, tu le classes Ou bien Tu te fâches vite Mais Dieu va utiliser ces événements-là Il va multiplier ça devant toi Pour enlever ça de, ton, de, de toi Alléluia, pour enlever ça Parce que la parole de Dieu Est notre miroir C'est la parole de Dieu qui nous examine C'est la parole de Dieu qui peut Qui fait... C'est la parole de Dieu qui fait ressentir ce qui n'est pas la gloire de Dieu en nous. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur apprenne à demeurer. Il dit demeurer. Demeurer, ça veut dire passer un long moment. Passer un, un long temps. Alléluia. Ce n'est pas être de passage. Non. Ce n'est pas temporaire demeurer demeurer demeure dans la présence de dieu quel que soit quel que soit le défi demeurons dans la connecté à dieu quel que soit la bonne nouvelle demeurons connecté à dieu alléluia c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire la bible dit en lui nous avons la vie le mouvement et l'être en lui nous avons la vie le mouvement, il est en Jésus seul Alléluia C'est en Jésus seul Et Jésus, il est fidèle Il est fidèle Jésus est fidèle Alléluia Quand dit que l'ami fidèle est tendre Nous avons en Jésus Christ Toujours prêt à nous entendre à répondre à notre cri, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Alléluia. Il est riche en son amour, ça veut dire qu'il est rempli de son amour. Ça veut dire que son amour est éternel, son amour ne peut pas finir. Son amour est capable de nous soutenir dans n'importe quelle situation. Alléluia. Ne laissons pas la batterie de notre prière aller vers 15%, 5%. Ne laissons pas la batterie de notre vie de prière à devenir rouge. Alléluia, que la batterie de notre prière, que la batterie de notre adoration soit toujours 100%, alléluia, 100%, 100% pour Jésus, parce que Jésus nous a acquis une victoire totale, une victoire à 100%, tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est 100%, la victoire 100%, la vie 100%, l'amour pour nous 100%, il s'est donné lui-même à 100%, depuis sa tête jusqu'à ses pieds, il a tout donné, il s'est livré totalement, Jésus s'est livré totalement. Quand on dit c'est totalement la femme, dit 100%. Alléluia. Il s'est donné à 100%. Que notre intimité, que notre connexion avec Jésus soit à 100%. Alléluia. Que notre amour pour Jésus soit à 100%. Que notre, que notre engagement, que notre consécration, que notre soumission soit à 100%. Alléluia. Ce n'est ni par notre propre force ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Appelons le Saint-Esprit ce soir. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous, nous voulons rester connectés. Saint-Esprit, touche chacun de nous. Saint-Esprit, touche chacun de nous, touche chaque personne connectée au nom de Jésus. Saint-Esprit, si nous avons... Si nous avons brisé un commandement. pardonne-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Si la paresse ou bien les murmures nous nous sommes pleins, nous, nous sommes pleins dans les moments difficiles. Seigneur, tout ce qui nous a éloignés de nous, Seigneur, fais-nous miséricorde. Que ta compassion, Seigneur, efface nos péchés. Au nom de Jésus, nous voulons rester connectés, connectés à Jésus. Aujourd'hui, jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Aujourd'hui, jusqu'à ce que nous nous trouvons. Devant la porte du ciel Seigneur connecté à toi Seigneur connecté à toi Car nous savons que tu es descendu dans la tombe Même dans la tombe tu es Seigneur Saint-Esprit nous te recevons Saint-Esprit remplis-nous Saint-Esprit remplis-nous Esprit de gloire remplis-nous Esprit de sainteté remplis-nous Esprit d'obéissance remplis-nous Oh Rabo Sans toi ne pouvons rien faire Oh Ramaseke Te Paramako oh cet esprit aide-nous, à être obéissant à la parole de Dieu, Rebossé que te par à prend le contrôle de nos pensées, cet esprit conduis nous cet esprit donne-nous l'esprit de prière, donne-nous à prier, oh facilement. Donne-nous l'amour de la prière. prier facilement à tout moment, en tout lieu. Que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans, verbalement, cet esprit, que nos pensées soient toujours connectées vers Jésus. Au nom de Jésus Christ, hein? oh, Ramassé, que, que Jésus soit l'objet de notre de notre attention de notre admiration au nom de Jésus Christ. Hein, nous voulons demeurer avec Jésus comme Jésus demeure en nous. Nous voulons demeurer en Christ comme Jésus demeure en nous. Merci Seigneur. Merci de permettre que nous portons des fruits au Cet Esprit, que le fruit de l'Esprit se manifeste, que l'amour se manifeste, que la tempérance se manifeste, que la bonté se manifeste que la bénédiction se manifeste, que la patience se manifeste, ah. au nom de Jésus Christ, ah. Seigneur merci, merci de faire du bien à tes enfants, tu nous fais du bien ce soir par la présence du Saint-Esprit, tu nous fais du bien ce soir par ton amour, que ton amour Seigneur guérisse tous les cœurs brisés, que ton amour guérisse les blessures internes, Seigneur les blessures qu'aucun être humain ne peut voir que toi tu vois que son amour, que les événements douloureux Seigneur, que ton amour Seigneur guérisse les cœurs guérisse le cœurs affligés les cœurs attristé Oh, ramassé que y'a pas seigneur que ton amour guérisse seigneur ce que est la parole d'un homme ne peut pas guérir seigneur que ton amour guérisse ce que un médecin ne peut pas guérir oh seigneur je te remercie seigneur j'ai vu un poste ce matin on dit jésus a payé pour nous mais le médecin ne paye jamais pour nous c'est nous qui payons le médecin jésus nous voulons te rendre toute ta gloire tu es le meilleur médecin as payé pour nous, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, que ton nom soit béni, apprends-nous à demeurer avec toi, apprends-nous Seigneur à demeurer avec toi, Seigneur guéris les foyers au nom de Jésus, tous les foyers dont la connexion a été rompue, Seigneur je te les présente ce soir, au nom de Jésus Christ, hein? Seigneur les rapports parents enfants dont la connexion a été rompue ont été rompus la connexion a été rompue je te demande guéris les relations Seigneur des des, des amis des frères et sœurs des familles ou bien des collègues dont la connexion a été rompue Seigneur Seigneur les liens, les amitiés ont été Je te demande, Seigneur, guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Que ton amour se manifeste. Que ton amour se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, pour tous ceux qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui, pour l'anniversaire de la fille Elise Koblavi, que la bénédiction de l'Éternel repose sur elle, qu'elle grandisse en sagesse, en, en connaissance, en, dans la crainte de Dieu, qu'elle grandisse pour servir le Seigneur son Dieu, au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Que le, Seigneur vous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chaque adorateur, chaque adoratrice. Et que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est l'énergie, ouais. que le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est la force de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu, nous garde unis en tant qu'adorateur et adoratrice, nous garde unis. Et nous garde connectés à Jésus, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une belle connexion cette nuit, après ce moment, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Je vous aime de l'amour de Jésus.